Bonjour les amis, je suis à l'hôpital. Bon allez, rien de grave, vous inquiétez pas. Je suis allé tout à l'heure à la radiographie et la radiologue m'a demandé mais que puis-je faire pour vous Et je lui dis tout simplement avec mon plus grand sourire oh ben un câlin, ça Samira il me regarde, me dit, mais ça, on me l'a jamais fait Voilà, mais c'est toujours bien de pouvoir sourire et de pouvoir, en effet, créer l'inattendu et de se dire, voilà, essayer d'être différent et surtout souriant, parce que, voir les choses vont bien. Alors, pourquoi suis-je là Tout simplement parce que tada on m'a enlevé le plâtre, ça y est, mon os est soudé, je peux rentrer à la maison, tout va bien. Voilà, donc, même à chaque accident, il y a toujours une fin. Ça a été... Euh... Un mois très pénible, surtout pour travailler, pour donner mes conférences, pour mettre mon costume, pour voyager. Aujourd'hui, je peux y aller. Je suis libre, libéré, délivré. Allez, je vous dis, après chaque accident, il y a toujours la récupération et en effet la rééducation. Il faut donner le temps. Hein. Et soyez heureux, simplifiez-vous la vie. Et je vous dis à très très vite les amis. Ciao.